Dans cette première partie, on va s'intéresser en particulier à ce que tu dois rédiger avant de citer cette fameuse loi de Newton, donc « somme des forces égale MA ». Tu dois savoir qu'il y a plusieurs étapes en fait, à respecter avant de donner cette loi. Donc ces étapes-là, ben, on va les rappeler ensemble et je te conseille vraiment de les respecter pour espérer avoir tous les points à la question. Donc là, je t'ai mis une étape que moi je considère comme pas obligatoire, c'est pour ça que je l'ai mis, j'ai mis 0, entre parenthèses, euh, c'est qu'on assimile donc le système qui ici était un sac, j'ai pris un, un exemple avec un sac, donc le système a son centre de masse S. Okay. Donc ça, ça permet d'expliquer de, en fait euh, au correcteur que tu as bien compris qu'on ramenait l'étude à un seul point, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à tout l'objet à tout le système, et on va s'intéresser à un seul point de ce système, qui est un point particulier, son centre de masse. Voilà. Alors Pourquoi, pourquoi je l'ai appelé S ici Parce que sac, si ça avait été une bille, on aurait pris B, tu vois, on prend souvent la première lettre du système étudié. Euh, alors Par contre, si dans l'énoncé on te dit euh, l'objet voilà, a un centre de masse M, ou l'objet a un centre de masse, euh, un centre de gravité G, par exemple, mais tu respectes dans ce cas-là la notation de, de l'énoncé. Voilà, alors la vraie première étape, hein, vraiment obligatoire celle-là, c'est de donner le système. Voilà, le système étudié, tu le mets en tracolade comme ça et tu mets le nom du système. Donc là c'était un sac, si c'est une bille, ben, tu mets bille, si c'est un satellite, satellite, voilà. Alors concernant le système, hein, juste... Respecte bien la notation accolade, parce que je vois souvent entre parenthèses ou entre, entre guillemets, voilà. Donc, respecte bien cette notation, c'est la notation officielle pour système. Ensuite, étape 2, obligatoire, donc le référentiel. Voilà. Si on ne sait pas dans quel référentiel on se place pour l'étude, ben, concrètement, euh, ça pose problème parce que quand tu, voilà, quand tu appliques la deuxième loi de Newton, il faut en particulier que le référentiel soit galiléen, en tout cas supposé galiléen. On va expliquer ça. Alors, tu as plusieurs référentiels possibles un terrestre, géocentrique, lunocentrique il enfin, y a plein de, de référentiels possibles. Bon, le, celui que tu vas rencontrer le plus souvent, c'est le référentiel terrestre et euh, donc par contre, il adapte ça en fonction de l'énoncé, bien sûr. Si on te dit le problème se situe sur, le, sur la Lune, bon ben tu prends. Alors ça serait le référentiel lunaire, du coup, si c'est par rapport au sol lunaire, ça, ça peut être aussi le référentiel luno si tu as un satellite qui tourne autour de la Lune, par exemple, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est important, vraiment, pour citer la deuxième loi de Newton, c'est de dire que le référentiel est supposé galiléen. Alors Galiléen, ça veut dire un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Alors, le principe d'inertie, c'est la première loi de Newton. Donc ça, soit on te le dit dans l'énoncé, voilà en particulier quand c'est un référentiel un petit peu spécial, par exemple euh, voilà, la Lune, la, Jupiter, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, a priori, on te le redira, parce que c'est pas forcément évident. On dira supposé Galiléen. Maintenant, si on travaille sur Terre, on considère que tu dois le savoir, Donc, si on te dit juste on travaille sur le référentiel terrestre et qu'il n'y a pas marqué supposé Galiléen, bah, c'est à toi de le sortir, c'est à toi de le mettre ici. Voilà. Ensuite, 3 tu peux faire ton bilan des forces. Alors, le bilan des forces, en fait, c'est juste la liste des forces que tu vas appliquer sur le système. Bon, ici, moi, j'ai juste mis le poids. Alors, tu peux avoir d'autres forces que le poids, mais, on va dire, dans la majorité des, des, des exercices, en particulier les tip-back, bah, on étudie seulement les, des, un système en chute libre, donc avec seulement le poids. Alors, tu peux avoir d'autres forces, comme la réaction du support, les frottements, etc. Mais souvent, voilà elles ne sont pas présentes dans les dans les exercices. Quoi. Alors, comment, euh, comment rédiger ça Déjà, tu donnes le nom en français de la force, donc poids, ok Ensuite, tu donnes la lettre euh, associée au poids, donc P, par contre, tu mets bien la flèche dessus parce que c'est le vecteur P, le vecteur poids. Et quand même, tu donnes quelques infos sur sa direction et son sens. Tu vois, donc ici, par exemple, vertical vers le bas. Alors, pour donner des infos sur la direction et le sens, tu peux aussi faire avec les vecteurs unitaires. Donc, par exemple, tu peux dire poids P orienté selon moins K. K, c'est le vecteur unitaire associé à l'axe Z. Donc, comme il est orienté vers le haut, a priori, ben, tu dirais selon moins K pour dire vertical vers le bas. Ça reviendrait au même. Bon, si tu n'es pas à l'aise avec le, le fait de manipuler ces petits vecteurs unitaires, pour donner des infos sur les, sur les vecteurs forces, tu laisses tomber, tu mets plutôt quelque chose en français, comme ça, vertical vers le bas. Par exemple, si on avait donc, une deuxième force, ben, tu pourrais mettre une deuxième petite étoile ici par exemple réaction du support, donc ça serait réaction R. Alors elle n'est pas toujours verticale, celle-là c'est plutôt perpendiculaire, euh, perpendiculaire au sol et euh, vers le haut, quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, j'ai rajouté un petit détail, c'est euh, la plupart des problèmes, en particulier quand on étudie des chutes libres, les frottements sont négligés. Alors ça, soit on te le dit dans l'énoncé, ça c'est dans la grande majorité des cas, euh, soit on te le dit pas et dans ce cas-là c'est à toi de le dire parce que, bon, il y, y a bien un sujet qui va me faire mentir, un sujet type BAC, mais... Euh, euh, grande majorité des cas aussi, on néglige les frottements, okay parce que l'étude des frottements, c'est quand même assez, assez costaud. Alors, Il me semble qu'il y a des sujets euh, type BAC dans lesquels on prend en compte les frottements, mais on fait de grosses approximations, etc. Bon, en tout cas, si tu dois rajouter les, ajouter les frottements dans la liste des forces, ben, tu rajoutes une petite étoile, mais frottement petit f, et euh, orienté, bon, après, voilà, il faut trouver le, le, le donc la direction et le sens selon le, le problème. En tout cas, cet euh, petit, petit morceau de phrase entre parenthèses, là, tu peux quand même le mettre pour, que as, pour montrer que tu as bien identifié qu'on négligeait les frottements dans cette étude. Quoi. Et ensuite, il y a une étape que moi je considère, comme, euh, que moi, je considère obligatoire parce qu'elle euh, est super utile pour les questions qui vont venir par la suite. Donc, les équations horaires, la vitesse, enfin, voilà, toutes, ces, toutes ces choses qu'on peut ramener sur un schéma. Voilà, donc ce, cette quatrième étape, bah, voilà, on l'appelle simplement schéma, donc elle va venir après le bilan des forces, donc parfois elle est incluse dans le bilan des forces, on considère qu'elle fait partie de ce bilan. En tout cas, c'est bien, euh, à mon avis, je, le recommande, je te le recommande fortement en tout cas, de représenter tout ce que tu as euh, à l'instant T, dans le problème, c'est-à-dire que ce qu'on t'a donné dans l'énoncé, ce que tu as identifié ici dans ton introduction à la deuxième loi de Newton, tout mettre sur un schéma pour bien visualiser tout ce qui se passe et euh, être, disons, armé pour les, pour les questions qui vont venir par la suite. Voilà. Qu'est-ce que tu peux mettre sur ce schéma Donc, s'il y a déjà un schéma qui t'est donné dans l'énoncé, bah, tu repars de ce schéma-là et tu y ajoutes des choses. Alors, tu peux mettre donc, les axes, donc c'est X, z ou x, y en général. Après, tu mets les vecteurs unitaires, donc i pour x, k pour z, et s'il y avait y, ça serait j, okay tu mets l'origine. Après, ce que tu peux mettre, c'est le, le point de départ, donc les coordonnées du point de départ, parce que celles-là vont te servir ensuite. Euh, bon, si, si ce point de départ, c'est l'origine, ben c'est 0, 0, les coordonnées. Bon, dans pas mal de problèmes, le point de départ, il a une... Donc une une hauteur initiale, c'est-à-dire que l'ordonnée initiale, y0 ou z0, n'est pas nulle. Donc tu peux mettre les coordonnées ici et tu mets 0, donc 0 parce qu'on est sur, sur x, il n'y a pas de, de, de... donc la coordonnée sur x vaut au 0, puisqu'on est sur l'axe z. Et euh, tu mets donc la lettre associée à la, à la hauteur initiale, ça peut être h, ça peut être h0, petit h, enfin peu importe. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tracer, donc, approximativement la trajectoire que tu attends pour le... Voilà, la trajectoire attendue, quoi. Donc là, tu vois, c'est un mouvement parabolique classique, donc un objet, donc un sac qui va monter, à atteindre un sommet, et puis redescendre et toucher le sol. Ça, c'est assez classique, tu peux avoir d'autres types de trajectoires, mais globalement, majoritairement, on va dire, c'est trajectoire parabolique, comme ça. Ensuite, tu peux mettre le vecteur vitesse initiale, qu'on va appeler V0, avec une petite flèche au-dessus. Alors tu peux le mettre ici, ou tu peux le mettre en bout de flèche, peu importe, ça c'est pas... Voilà, ce, qui est, ce qui est important, c'est que ton schéma soit, soit clair. Tu peux aussi mettre donc, les coordonnées de ce vecteur vitesse initial, ça peut servir pour la suite, donc Vx0, Vz0, donc Vy0. Tu mets l'angle euh, alpha. s'il y en a un, euh, l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale, tu peux très bien avoir un, un vecteur vitesse V0 qui est horizontal ou vertical, auquel cas bah, l'angle alpha il sera égal à 0 ou 90 degrés. Quoi. Et pour finir, donc ce qui est quand même important, c'est de mettre ton point S. Alors s'il ne s'appelle pas S, ben tu mets M, G, peu importe, et tu fais, euh, tu représentes tes forces. Donc, ici, on n'avait que le poids, donc on le poids vertical vers le bas, comme on avait dit, avec, euh, avec la petite lettre et la petite flèche. Bon, si tu as une autre force, par exemple les frottements, tu vois les frottements, ils sont opposés au mouvement, donc ils seraient comme ça, hop, tangent à la trajectoire, et orienté vers là bas. Alors, Ce que tu peux rajouter pour finir c'est euh, le, le vecteur euh, accélération de la pesanteur. Celui-là il est vertical vers le bas, il s'appelle G avec une flèche aussi. Voilà, c'est bien de le mettre parce que tu vas t'en servir aussi a priori dans la question suivante. Alors, ensuite ce qui est bien avec le schéma c'est que tu peux euh, le mettre à jour au fil de l'exercice. Tu vois par exemple le point P. C'est le point d'impact avec le sol. Donc là, je l'ai mis sur ce schéma-là parce que j'en ai eu besoin dans une question suivante. C'est-à-dire que je suis revenu sur le schéma pour euh, mettre donc, les coordonnées du point P, parce que ça m'a servi à répondre à une, à une certaine question. Voilà. Bon voilà, écoute. Euh, après avoir fait toutes ces étapes, donc on va dire quatre étapes et une pas, pas obligatoire, l'étape 0, bah, tu peux citer ta deuxième loi de Newton, somme des forces égale masse fois l'accélération, et ça, ce sera l'objet de la vidéo suivante, donc partie 2, dans laquelle on verra comment euh, utiliser la deuxième loi de Newton pour trouver le vecteur accélération, parce que c'est souvent la question qui vient après euh, ce qu'on vient de faire ici. Voilà, bah écoute, moi il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, et puis d'ici là, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao